Good morning. Aleihaynu. Nous sommes aujourd'hui le lundi Shemata. Avon Ben Yitzchak Vefani David Ben Fortunam Zalvrit Nadvo Rabba Tester Rachel Bat Sarah. Si vous souhaitez vous aider d'une prochaine contacter de Mishnah, contactez 5 minutes Éternelles. Nous étudions Masechet Ktuvot Perek He Mishnahei. Menachot Shai Osa Le Baala. Tochenet Ve Ofa UMichabeset UMinashelat Bena. Lo Amita Shifra לא תוכנת ולא הופעה ולא מחבשת. שתיים, אינה מבשלט ואינה מניקה את בנה. שלוש, אינה מצאת לו אמיתה ואינה עושה בצמר. ארבע, יושבת בקתדרה. הבלייזה אומר אפילו, יכניצה לו מאה שפחות כופה לעשות בצמר, שהבטלה מביאה לידי זימה. רבן שמעון בן גמליאל אומר, אף המדיר את אשתו מי לעשות מנחה, יוציא ויתן כתובה, שהבטלה מביאה לידי שיעמום. Mishnah très concrète. Eilo, Melachot, Shahisha, Osa, le Bala. Tels sont les travaux que la femme a le devoir de faire pour son mari. On a déjà expliqué que quand on se marie, un... il y a des engagements du mari pour la femme et de la femme pour le mari. L'homme, le, le, le, le, il a. Essentiellement, on a déjà évoqué quelques. quelques... Il engagés dans toutes sortes de choses. La financer dans toutes sortes de domaines, lui donner à manger, la, la, la vêtir, la loger. en cas de problème, de. de, de, de de maladie, il faut, il doit, il doit assumer, il faut la racheter de captivité, tout ça, c'est pour les engagements de l'homme. Pour la femme, il y a là aussi quelques engagements, c'est de faire des devoirs, des travaux, qu'une femme doit faire pour son mari, qui sont, Tochanet, moudre du blé, faire de la farine, à l'époque, avec un shaliyad, comme dit le Barthénora. elle n'a pas l'obligation de partir au moulin, et de se mettre à, comme Chimchon, à pousser le, tout le moulin, hein, ouais, mais un petit peu de moudre, un petit peu, certaines quantités, ofar, cuire le pain, mechabeset, laver le linge, mais va chelette, faire un repas, Omenika et Bena, elle a aussi le devoir de d'allaiter son fils qu'elle va avoir avec lui. Pas un étranger, pas de... Mais en tout cas, le fils qu'elle a eu, elle a le devoir de lui donner de l'allaiter. Elle ne peut pas le donner à une nourrice. D'accord Elle a le devoir d'elle-même de l'allaiter. Et aussi, Matsa Atlo Amita, elle a le devoir aussi de faire les lits. Soit, pour le moment, on parle d'une femme tout à fait normale, qui n'est pas spécialement riche. On s'est marié avec elle. Cet engagement, c'est de faire tous ces travaux-là. D'accord Et en plus de ça, j'ai envie d'un dernier c'est de vous de sa mère. Et aussi faire un petit peu de laine pour. Euh, une petite seconde, là, j'ai un problème technique. Euh, bon, elle doit, elle doit faire aussi. Elle doit, elle doit aussi euh, euh, tricoter. Ok C'est clair pour le moment D'accord En général, tous les travaux qu'on doit faire à la maison, Ezer zéro c'est la femme, elle a le devoir, elle gère tout le côté technique de la maison, l'homme et le elle le, le, le, le, le devoir de partir travailler. Ouais, et parce qu'ils discutent, est-ce qu'aujourd'hui on a encore les mêmes, les mêmes engagements exactement, dans la mesure où la femme, elle participe très activement à rapporter la Parnassa à la maison, surtout en Israël et surtout dans les milieux religieux, alors, c'est encore plus. Et, euh, et de, ce, de ce fait, Robinson, il disait toujours que l'homme, il ne peut rien réclamer à sa femme, s'il n'apporte pas lui-même la part d'un il ne peut rien réclamer en retour, bien évidemment. Il euh, En tout cas, on reste pour le moment sur le, le vif du sujet. Les différents travaux que la femme doit faire pour une bonne gestion de la maison, ça implique de faire à manger, avec, depuis le moment où il faut moudre le lait, faire le pain, faire un repas. Gérer la maison, ça implique euh, de faire les lits, ça implique laver le linge, ça implique tricoter ainsi un petit peu. Et aussi, l'histoire avec, d'allaiter le fils. Ouais, c'est un certain, à l'époque, il n'y avait pas les, les maternats, mais il y avait quand même d'autres solutions. C'était tout simplement d'avoir de, des miniquettes, il y avait des nourrices, le mot nourrice qui s'occupe du bébé, c'est parce qu'elle le nourrissait, elle lui donnait, elle l'allaitait. D'accord, il y avait des femmes comme ça que était des, qui étaient spécial, spécialistes pour nous donner à manger. Malgré tout, elle a l'obligation elle-même de nourrir son enfant, un seul et pas deux, si elle a des jumeaux, elle peut imposer à son mari, moi j'ai un devoir, de nous de, en manger un, un le deuxième va chercher une nourrice qui va l'équivalent à l'été, moi je ne suis pas une mâche. Elle peut le dire sans problème. Si elle en a deux, ça va porter ici dans le dans, dans Israël, si ça vous intéresse. Ok, ça c'est pour une femme classique. Maintenant, Ichisalo Chifrachat, si de toi, elle a fait entrer en dot de mariage une servante. Plus précisément, comme dit le Barthénora, elle a fait entrer plein d'argent que le mari il peut décider d'aller acheter une servante. Il s'est marié avec une fille relativement riche. Qui a fait rentrer en plus ça dans la dot de mariage, 100 000 chez qu'elle pour le bien du mari, qui n'en fait ce qu'il veut, ça suffit aussi de cocher co co une servante, et eh bien, dans ce cas-là, on va l'alléger un petit peu de ses tâches qu'elle a à faire, parce que l'autre renette, elle a plus besoin de moudre le blé, ni de faire cuire le pain, ouais, et ni de faire à manger, oui, mais pas de faire cuire le pain. À l'époque, ouais, ouais j'imaginais, vous savez, on avait le fourneau public, c'était toutes sortes de travaux, c'était un monde entier, quoi. Donc, Velo Mechabeset, elle n'a pas non plus le devoir de laver le de la ville, de linge. Pourquoi Parce qu'elle va dire, écoute, moi, mon cher, je t'ai fait rentrer 100 000 shekels, va acheter une servante qui va m'aider à faire toutes mes tâches. Je n'ai pas besoin, moi, de faire toutes ces tâches-là. Par contre, les autres tâches, elle a le devoir de continuer à le faire, qui sont, en l'occurrence, si vous faites attention, c'était les trois premiers. Tochonet Ofa Mechabeset, elle n'a plus le faire, mais par contre, elle va le faire. Elle doit continuer à le faire. Maintenant, si elle a fait rentrer shtaim elle a fait rentrer deux servantes, elle n'a pas donné 100 000, elle a donné 200 000. Et une servante, ça coûte 100 000 pour chacune. Donc maintenant, Elle n'a même plus le devoir non plus de faire cuire, de cuisiner un repas, et ni d'allaiter le petit. Elle lui dit, écoute, je t'ai fait rentrer assez d'argent. Ah, je prends une des servantes, s'il faut compléter. Moi, je me suis pas... J'ai fait rentrer beaucoup d'argent pour pouvoir me décharger toutes ces charges. Ensuite, Chaloche. Si elle a fait rentrer trois servantes, là c'est 300 000, alors quoi Elle n'aura même plus besoin de faire les lits, on va préciser dans quelques secondes un point important. Elle n'aura même plus besoin non plus de tricoter la laine. D'accord En réalité, il faut préciser quelque chose d'important, c'est que parmi tous les travaux qu'une qu femme a le devoir de faire, elle a aussi trois travaux particuliers, qui sont des dvarim shelchiba, des choses qui rapprochent le mari, que le mari, ce n'est pas quelqu'un d'autre qui peut le faire, c'est que sa femme qui peut lui faire. En l'occurrence... On a d'abord faire son propre lit. La femme, elle a toujours l'obligation de faire le propre lit du mari. Là, encore, quand on va essayer de ne plus faire les lits, c'est de faire les lits de la maison. Mais le propre lit de son mari, alors là, il y a aussi quelques petites nuances entre faire l'essentiel et puis après mettre le drap au-dessus. Le, le drap du dessus c'est le « de chalkhiba. C'est quelque chose que quand une femme, elle fait pour son mari, le mari, il sent que... C'est en ça que c'est sa femme, si c'est une étrangère qui va lui rentrer dans, dans la chambre, qui va commencer à lui faire son truc, elle sent que... C'est pas quelque chose de pas... D'accord Des choses qui sont... Donc c'est lui faire, d'une part, lui faire son... Finir le livre, ça c'est là le devoir de le faire, c'est toujours dans toute situation, et même aussi lui servir à boire Mosek et aussi l'histoire de quand il rentre du travail, lui apporter une, une bassine avec de l'eau chaude, qu'il puisse se lever le visage, se laver les mains, se laver les pieds, c'est des choses que c'est des choses de, de vrai Michel Ribas, qui sont entre un homme et une femme, que c'est pas une étrangère qui doit le faire, elle aura toujours le devoir de le faire. Mais donc du coup, même quand on le fait entrer les quatre servantes là, elle a quand même le devoir, euh, les trois servantes, elle a quand même le devoir de le faire ces, ces choses-là. Et ce qu'on a dit qu'elle ne devra plus faire les lits, c'est faire les lits de la maison, ou bien c'est, vous savez, a, quand on fait le lit, il y a faire le lit pour l'arranger soudain, mais aussi faire le lit, euh, retirer les draps, les secouer. Les... Alors ça, elle n'a plus le devoir de le faire, c'est des travaux trop compliqués le minimum pour la finition du lieu elle a l'obligation de le faire. Arba, maintenant c'est elle fait entre quatre servantes, alors là, c'est la, la grosse fille de Rothschild, qui ne sait même pas son seul souci c'est les, les ongles et, et voilà. Yoshevet bas cathédrale elle peut s'asseoir tranquillement toute la journée sur son fauteuil, attendre que la vie passe. Je comprends pas l'intérêt, mais en tout cas si ça l'intéresse, elle n'a plus, plus aucun devoir, elle a fait entre quatre servantes, elles sont là pour tout gérer, elle, elle est assise tranquillement toute la journée. Et voilà, elle n'a plus de devoir de faire aucun devoir, si ce n'est les trois devoirs qu'on a dit, les trois choses, de finir le lit, de laver les, les mains et les pieds de son mari, et puis de servir son propre verre. D'accord Ça, c'est la vie de Tanakama. Rabbi Eliezer, Romer, Rabbi Eliezer, pense que « à ikhni salome, achepa est sans servante. » Kofa, la sode de sa mère, le mari, forcera sa femme à tricoter. Pourquoi ?« Shabbat ala me via Parce que ne rien faire. C'est la porte ouverte pour l'azima pour toutes sortes de d'évergondages à coup sûr. et lèva adam Rave, l'homme naturellement il a un yézer et la femme elle a aussi naturellement y yézer Ce qui nous empêche de sombrer dans notre ça c'est tout simplement parce qu'on a des occupations, on est en... Imaginez quelqu'un qui a rien à faire toute sa vie, c'est de, de la glandouille et pensée. Et c'est sûr que au bout du compte, ouais comme on laisse un, ça dé, un, un champ en friche, ça fait pousser des ronces, on laisse un homme en train de rien faire, ou une femme en train de rien faire, ça va finir à faire des graves bêtises de euh, pritsout, de tsniout, toutes sortes de choses qu'il fallait pas faire. Donc du coup, là, il dit, je laisse pas ma femme sans rien, je veux qu'elle fasse quand même de la, un petit travail de laine. Au moins un petit quelque chose, qu'elle tricote, qu'elle fasse quelque chose, qu'elle fasse pas rien. Parce qu'une femme qui fait rien, c'est un danger qu'elle va. Une femme ou un mari, un homme, c'est la même chose, en tout cas. Donc du coup... Même si elle a fait entrer sans servante, elle a l'obligation de travailler un strict minimum, de faire quelque chose, de ne pas laisser sans rien faire. Et Rabban Shimon ben Gamliel Rabban Shimon ben Gamliel nous dit le mari qui va interdire à sa femme de faire aucun travail. D'accord, il y a toutes sortes de techniques qu'on expliquera plus tard, comme un mari, c'est fréquent avec les, les interdits de nedarim, les vœux, que si toutefois tu vas faire ça, je t'interdis de, de manger, de toucher quoi que ce soit, quand de manger chez moi, mais du coup, en fait, quelqu'un, il veut bloquer sa femme, qu'elle ne travaille plus rien. Donc, il est consentant cette fois-ci. C'est lui qui lui demande de ne plus rien faire. Eh bien, malgré tout, s'il fait le néder, qu'il interdit sa femme de faire quoi que ce soit, il est obligé de divorcer sa femme. Il ne pourra pas la laisser telle qu'elle. Pourquoi Shabbat Me mais via les déchémons. Car une femme qui ne fait rien, ou un homme qui ne fait rien, mais via les déchets, il va arriver à un ennui jusqu'à perdre la boule. Il va devenir un peu dingo. Quelqu'un qui fait rien, il s'ennuie il manque d'occupation et il devient le pauvre malheureusement et à force de trop parler à force de il a hyper, perd il son sa, sa, sa, son cercle et donc la femme c'est la même chose alors là on va, petit, on va un petit peu insister sur une différence entre les deux avis qui sont Robin Shimon, Ben Gamliel et Rabbi Eliezer chacun il a avancé une cause différente pourquoi une femme elle doit nécessairement travailler selon Rabbi Eliezer femme, le mari peut imposer à sa femme de faire au moins strict minimum parce que sinon elle va se dévergonder dans le sens c'est pas qu'elle va devenir bête elle va devenir vicieuse et faire des choses pas bien. Tandis que selon Rabban Shimon le problème, c'est qu'elle va perdre la tête, elle va perdre la raison. Quelqu'un qui fait rien, il perd de. Il perd la raison. Et de ce fait, il euh, y a la différence. Et de ce fait, même quand le mari est consentant, selon Rabbi Lezer, c'est le mari qui se soucie, je ne veux pas laisser ma femme sans rien parce que sinon. Donc, si du coup, selon Rabbi Shimon Rabbi Lezer, je peux par contre interdire ma femme de travailler. Ouais, je ne crains pas qu'elle passe dévergonder. Moi, je fais attention, je l'enferme bien à la maison. Selon Rabban Shimon Ben Gavriel, la femme, a le droit de lui dire « tu m'interdis pas de faire quoi que ce soit, j'ai le droit de faire quelque chose parce qu'une femme qui ne travaille pas, elle va perdre la tête. La grande Nefkamina entre les deux, ce sera que si toutefois la femme, elle, c'est pas qu'elle fait rien, c'est qu'elle a quand même quoi faire, elle joue aux cartes, toute la journée. Selon, euh, alors selon le bah là, mais, ceux qui, celui qui ne fait rien, il perd de la tête, là elle ne perd pas la tête, elle est en train de jouer toute la journée. Malgré tout, on craint que quelqu'un qui n'a pas de quelqu'un qui n'a pas de joug, de, de responsabilité assumée, craint que 200-200, il va sombrer dans la, dans la Zima. Alors là, ça, ça fera la différence parce que son Rabbi Yezer, dans ce cas-là, elle est encore ouverte à la dé, au déverbondage, tandis que d'après Ramadjuman Gabriel, il n'y a plus de crainte qu'elle va perdre la tête. Ça fera des, quelques 9 minutes. D'accord C'est tout pour aujourd'hui. Je vous souhaite une journée pleine. D'Atsnacha. Call to